Salut Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une extension qui permet de gérer les UV dans SketchUp. Alors qu'est-ce que c'est que les UV ben, C'est ce que je vous montre à l'écran maintenant. Imaginez un cube, un volume en 3D qu'on déplie et qu'on met à plat. Ça, c'est les UV, c'est-à-dire c'est le revêtement, la peau un petit peu de l'objet. Quand on déplie les UV dans certains logiciels, on peut mettre donc à plat cette, ce revêtement et mettre une texture dessus. Ce qui fait qu'on n'a pas ce genre de problème qu'on voit ici à l'écran où quand je plaque une texture qui est un, en fait un motif de fleurs en noir et blanc, ben, j'obtiens ce genre de, de, de résultat. Dans SketchUp, très souvent, c'est mal réparti, mal plaqué. Je ne pas comment se placer parce que, euh, ben, parce que les UV sont absolument pas gérés. SketchUp n'est pas capable, contrairement à d'autres logiciels, de déplier les UV à plat. Par contre, il y a des petites extensions comme celle que je vous présente aujourd'hui, qui nous permettent de ruser avec ça et d'avoir des, des, des, des modes de mapping, ça s'appelle, qui permettent de projeter les textures d'une certaine manière pour qu'elles puissent bien s'afficher. Alors tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. On a une petite extension ici qui s'appelle Sketch UV. On trouve dans l'extension le, warehouse, il suffit de, de, de taper UV ici. UV et d'installer, de, de, de, vous allez la voir apparaître. Donc on a ce petit picto là. Comment ça marche Eh bien, c'est assez simple. Regardez, je rentre dans l'objet. Je sélectionne tout ou une partie si je veux, là, je vais tout prendre. Euh, alors, je vais essayer de prendre que la partie haute. Non, privé priori, je vais tout prendre. Et là, je vais cliquer sur l'outil Sketch UV, ici. Double-cliquer sur mon modèle, on voit qu'il se met un peu à plat, comme ça. Après, je peux tourner. Alors, le but, c'est de l'avoir bien de face. On peut même s'aider avec ces outils-là pour l'avoir de face. Alors, hop, hop, voilà. Je bien de face, je l'ai bien droit et une fois qu'il est à peu près droit, je fais un clic droit et je choisis un mode de projection de la texture. Est-ce que je la projette à plat comme ça, alors ça marcherait sauf ici. Est-ce que je la projette à partir d'une box, cest comme s'il y avait huit côtés qui projetaient la, la texture en même temps. Je fais ça box. Et hop, magie. Alors ça ne va pas être sans défaut, il va y avoir quelques défauts. Alors, je repasse en caméra perspective. Il va y avoir quelques défauts, mais assez peu finalement. Alors On voit des défauts ici, notamment mais par rapport à tout à l'heure. Ça n'a plus rien à voir, je peux venir sur ma texture réduire sa taille je de, de, de 4 et on voit que voilà, ça s'accorde parfaitement. Ça veut dire que même un motif en ligne ou un motif un peu plus complexe, avec des motifs plus complexes, ben, il s'accorderait plutôt pas mal sur, sur, sur notre objet. Qu'est ce qui se passe si je fais ça sur le lit par exemple ici Je viens sur le lit, je vais sur la couette et je veux lui appliquer ce motif, je l'applique. Là, il se trouve que les UV ont sans doute été déjà dépliés sur ce modèle. Donc un petit peu je vais l'appliquer ici sur un coussin hop voilà et on voit que là encore ça a un peu plus de défauts donc je vais lui réserver le même traitement je viens ici je prends l'outil sketch UV je double clic j'essaie de me mettre un enfin, je double clic et j'essaie de tourner pour être à peu près droit et j'ai fait un clic droit et là je peux essayer planar par exemple il va projeter à plat une texture que je remplace tout de suite par celle-ci donc je recommence Clique droit, planar, et voilà, donc la la mis parfaitement droit avec quelques étirements sur les côtés, mais rien de bien méchant. Et si je veux modifier la taille, alors je peux la modifier ici, mais je peux aussi cliquer là sur une intersection ou j'ai un point, maintenir contrôle et jouer avec les flèches du clavier. Alors parfois, c'est un petit peu lent. On va voir la, la texture se rétrécir, voilà, rétrécir petit à petit. Et voilà, j'ai une texture qui est parfaitement bien mise à l'échelle. Maintenant, il y a un autre problème. Si je veux mettre une texture sur une, une forme en tube, comme ça, qui a n'importe quelle forme, et je vais avoir un problème, là, je vais prendre du bois pour illustrer ce que je suis en train de dire, et le bois, voilà comment il se met. Ici, le bois ne suit pas la forme, ne suit pas la courbe de, du tube, entre guillemets. Donc Sketch UV va aussi nous aider dans ce cas-là. Je rentre dans l'objet jusqu'à voir ces petites arêtes comme ça. Double-clique jusqu'à voir les arêtes. Je vais prendre le Sketch UV, je vais cliquer sur un point de départ, puis je bouge et je clique sur une arête. Elle apparaît en rouge comme ça. Et là, je fais clic droit, tube map. Automatiquement, la texture s'est mise hop, à suivre parfaitement la forme du tube. Si jamais il peut se passer quelque chose, c'est que hop, je refais ce que tu veux, il peut se passer la chose suivante, c'est que la texture se met comme ça de, de, de pas du bon sens. Donc là, il y a rien de plus simple. Vous cliquez sur une intersection et vous rentrez au clavier 90 comme 90 degrés, c'est-à-dire l'angle de rotation de la texture. Et hop, automatiquement, elle vient se mettre parfaitement. Bien. Voilà, caméra perspective, on voit que ça suit parfaitement. Pareil pour quelque chose qui serait plus cylindrique. Et eh bien, je vais faire avec, la, le, avec le bois ici. On voit que ça se met pas forcément très bien partout. Si je veux que ça marche, ben Sketch UV, je double clic je passe en vue bien de côté. Alors attention, où est mon majeur Elle est ici, donc je retourne. Là, pour savoir si on est droit, on peut appuyer sur tabulation, tab. Et on a une petite, petite grille qui nous permet de se caler sur la ligne A et là, je peux faire un clic droit et je vais essayer le cylindrical map, parce que ma forme, c'est plus un cylindre qu'un plan ou qu qu'une boîte. Cylindrical, et voilà ce qui se passe. La texture s'est répartie parfaitement bien. Je peux régler sa taille, mettre un peu plus petite si je le souhaite, ou je peux même la mettre dans l'autre sens. Donc là, il faut revenir comme ça. Voilà, euh, on prend un point, un clic droit, même pas clic droit, on prend un point, on écrit 90 pour tourner la texture à 90 degrés. Et voilà comment on fait pour répartir du mieux qu'on peut, alors c'est pas parfait, mais du mieux qu'on peut les textures dans SketchUp. Il y a d'autres outils euh, du V-mapping comme celui-là, mais celui-là, il a l'avantage d'être assez simple à utiliser, parce que c'est tout avec des clics droits, des double clics et des choses comme ça, et c'est pas bien compliqué. Et on voit que sur le boussin, sur euh, la chaise, la chaise était quand même assez complexe, et ça a marché partout. Euh, sur une forme qui est pas du tout euh, droite ou sur quelque chose de cylindrique, ça marche parfaitement bien. Donc je vous conseille cette petite extension qui est gratuite, il n'y a même pas de version payante, elle est gratuite pour toujours. Et puis euh, et puis pour tous ceux qui veulent se mettre à SketchUp et verrez un peu plus sérieusement, je vous invite à aller jeter un oeil à mes formations sur mon site internet, lescreateurs3d.com, rubrique formation complète, parce il y a des formations qui vont comme ça, vous apprendre des choses beaucoup plus précises sur des sujets donnés. Euh, donc je vous laisse y jeter un coup d'œil, puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de nous commenter. Et puis pour ceux qui le souhaitent, me soutenir sur Tipeee, aller voir les contreparties que je propose. Je pense qu'elles pourront vous aider. Il y a des matériaux, des bibliothèques de matériaux, des euh, quelques tutos euh, supplémentaires qui sont juste euh, présents là-bas et nulle part ailleurs. Voilà, donc euh, à bientôt, ciao.